Aujourd'hui, nous allons parler de la bande dessinée Tant pis pour l'amour, écrite et illustrée par Sophie Landa et publiée aux éditions Delcourt, qui a pour sujet la manipulation euh, dans une relation amoureuse. De quoi ça parle, Tant pis pour l'amour Eh ben, ça parle de l'histoire de Sophie, qui est une jeune illustratrice de 28 ans, qui vient à Paris pour faire ses études et qui va rencontrer un charmant jeune homme qui s'appelle Marcus, euh, qui est dans le milieu des arts, lui aussi, et du coup, euh, elle va euh, commencer une histoire avec lui, et euh, bah, ils vont vraiment avoir une relation fusionnelle jusqu'au jour où Marcus va révéler un autre visage que celui qu'il avait monté. Montré, pardon. Donc pourquoi est-ce que cette BD, elle est intéressante, et pourquoi je la recommande à toutes les personnes, peu importe que vous ayez vécu une situation similaire ou non, il y a plusieurs raisons. La première c'est que euh, c'est une BD qui est euh, une vulgarisation du sujet euh, dans le terme du développement personnel. C'est une bande dessinée qui est très accessible à, à bon nombre de personnes. Ensuite, euh, la deuxième raison pour laquelle je recommande cette bande dessinée, c'est parce que c'est un sujet qui est quand même d'utilité publique. Euh, il s'agit vraiment de faire de la prévention euh, dans cette bande dessinée et c'est ce que l'autrice a décidé de faire notamment en se basant sur sa propre histoire à elle. La BD dans le sens où elle est bien faite, c'est que euh, au début donc euh, l'autrice nous raconte l'histoire avec euh, la personne en question. On voit très bien la période justement de la la, la période de la lune de miel où vraiment elle a l'impression d'avoir rencontré euh, une personne vraiment qui la comprend et qui lui correspond en tout point et qui répond vraiment foncièrement à tous les besoins qu'elle peut avoir et on commence à entrer dans le, la deuxième partie. Quand il révèle son vrai visage, on... bah, ça fait un peu froid dans le dos parce que l'autrice a dessiné le personnage de Marcus avec les yeux noirs. Et ça, c'est assez... Enfin voilà, on s'y attend pas, nous lecteurs, et on est aussi, désar aussi désarçonnés que, que le personnage de Sophie, du coup, dans le livre. Et euh, la, deuxième partie, la troisième partie de la bande dessinée, pardon, c'est le moment où l'autrice va d'abord euh, être vraiment euh, lessivée et rincée au fond du trou à cause de cette histoire, mais elle va aussi, euh, et pour essayer justement de prendre ses distances avec cette histoire, essayer de comprendre euh, le, le fonctionnement de cet homme, donc pourquoi est-ce qu'elle en est venue à tomber dans ses filets. Euh, moi, cette BD, il y a quelque chose que je trouve intéressant dedans, c'est le personnage notamment de Chocolat, et ce personnage en fait représente le subconscient de... De, le, du personnage de Sophie, dans le sens où euh, chaque fois que Marcus a un comportement qui est bizarre, qui est incohérent, et eh bien ce personnage-là va être là pour euh, rappeler à, la, à Sophie « mais il euh, y a un problème là, c'est quoi le... le pourquoi est-ce qu'il dit ça alors que non, ça me paraît pas cohérent en fait par rapport à ce qu'il t'a dit précédemment, ça, ça colle pas ». Et en fait, euh, la plupart du temps, au début de la BD, Sophie, ce qu'elle fait, c'est que Chocolat, elle a tendance à un peu le malmener, parce qu'elle croit en cette histoire, elle a envie de, de croire en cette histoire. Et du coup, sa conscience est toujours là, mais euh, elle la refoule, parce qu'elle bah, a envie justement que ça marche. Elle se voile la face, en fait. Elle est vraiment dans, dans le déni par rapport à plein de choses. Et après, dans la... Dans la partie, enfin, au début de la troisième partie de la BD, donc juste après la rupture avec le, la personne, euh, là, Sophie commence à un petit peu renouer avec Chocolat dans le sens où euh, bah, elle comprend que Chocolat, en fait, c'est son meilleur ami. Chocolat, je t'aime. Et du coup, euh, bah, elle se dit qu'il vaut peut-être mieux écouter sa conscience, que la conscience ne ment jamais, l'instinct ne ment jamais, et qu'elle aurait dû l'écouter depuis le début par rapport à, à ce qui lui est arrivé. Pour moi, cette BD a été un coup de cœur tel que je l'ai achetée. Euh, alors que d'habitude, euh, quand j'ai des livres, je préfère les emprunter à la bibliothèque. Mais là, je me suis dit, ça peut vraiment être utile pour certains de mes amis, et je leur ai prêté la BD, et pour le coup, vraiment, ça les a aidés à se reconstruire. Pour ceux qui avaient vécu la situation, et pour ceux qui ne l'ont pas vécu, bah, je pense que quelque part, ça plante un peu les graines, on va dire, de la, euh, de la protection contre euh, ce genre de personnes.